Coucou les loulous Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Wheelers d'Alsace, aujourd'hui non pas en Alsace, mais en Lorraine, plus précisément en Moselle, en pays du sol noir. Alors, salut à tous, on se retrouve près de Dieuze, et on va faire le circuit de l'Indre-Basse. En plus du circuit de l'Indre-Basse, c'est le circuit du sel de Dieuze à Marsal, et c'est 26 km qui vont égayer notre belle petite journée. Tompe pas, Non, non. non. <rire> Pourquoi il n'y a pas d'eau Pourquoi t'as tout vu La vidange annuelle de l'étang permet la régulation des populations de poissons et l'entretien du bassin pour éviter qu'il se comble par les alluvions. Alors Yannick va mettre des gants. Quelle chouchote C'est dans les rues de Dieux et autour des anciens bâtiments des Salines royales que nous prenons pleinement conscience de l'importance du sel pour cette région. Il y a beaucoup de sel pour un café, là. Ah, putain, Dieu, je sais pas où il On quitte les pingouins pour longer la Seille en direction de l'ouest vers l'un des plus anciens sites de production de sel d'Europe. Alors Yannick, on aime la merde? Très ému en ce moment, j'ai du mal à gérer les émotions. Donc, euh, ah. Voilà, ça part quand ça part. Hein. Je sais, je sais comment ça. Part. Comportant des marées salées fort appréciés, le Solnois ou Pays du Sel concentre de formidables réserves d'eau salée qui sont à l'origine de la richesse de la région depuis des siècles. Marsal tire d'ailleurs son nom de la dénomination latine Marosolum, qui signifie marais salée comprenant dès le néolithique le potentiel du site, les premiers saliniers vont exploiter le sel par la technique de cuisson de la saumure, communément appelée le briquetage. Quand Louis XIV s'empare de la ville, Marsal devient une ville fortifiée par Vauban et cesse son activité du sel pour devenir une ville de garnison jusqu'à la guerre franco-prussienne de 1870. C'est un petit peu trop trop, carrément. ça un peu plus moi. Même pas, ça du tout. Oh non, on retourne sur le c'est super intéressant. ça, va ça va Et voilà, la balade est terminée C'est la fin À bientôt pour de nouvelles vidéos Allez Je te garde garde